On ne sait plus comment produire un légume, avoir sa propre production. On ne sait plus le faire. C'est vrai que s'il arrivait un gros pépin, impossible de faire ses courses, je ne sais pas si on survit. Quoi. Je sais pas. On s'est coupé en deux, trois générations de tout ce qui est herboristerie, plantes médicinales, même les plantes sauvages qu'on pourrait trouver dans la nature. Elles ont toutes des bonnes propriétés. Mais on ne sait plus. La plupart des gens vont faire leurs courses euh, au magasin, ils achètent euh, un peu tout et n'importe quoi, euh, y compris des légumes, des fruits qui sont, qui sont traités, qui sont plus du tout euh, comestibles pour moi, mais bon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et les légumes euh, trouvés dans le supermarché, en général, euh, ils n'ont pas de substance, euh, ils ont quasiment pas de goût, il euh, y a une valeur nutritive euh, moindre qu'une graine ancienne. Quoi. Nous, dans ces sociétés occidentales, on l'a relégué à un très petit nombre l'agriculture et ce petit nombre a la responsabilité de nourrir le grand nombre. Et puis ça se fait de manière, ça se fait plus correctement. Il faut rééquilibrer tout ça.